Welcome tomorrow, closing in this fast. Oh, I The down, but at least they back. Well, I want <laughs> <we> to <drive>. a <laughs> <laughs> oh, Chan. Happy Mickey Chan. Oh, qu'elle est mignonne! Oh, qu'elle est mignonne! Viens oui. visiter ta maison Viens oui. visiter ta maison Viens oui. visiter, maison. Oui. Bien visiter. Oui. Ça, c'est oui. mamie On oui. est C'est mamie, oui. oh, oh, est mamie. Ça, est et il y a papy oh La cuisine, elle est là Ça, c'est oh. intéressant Il y a le frigidaire aussi, hein? Il y a le frigidaire <rire> <rire> tu, tu les présentes Oui dans la cabane avec Mickey Ah God, oui, la cabane est notre... Donc là, c'est la cabane de Kikun. <rire> c'est la cabane de Kikun. C'est ma cabane. C'est ta cabane. Bon, moi, je vais me cacher avec Miki-chan. C'est bon, la de Mickey cabane Mickey est est et de Kikun. Oui. C'est de la poser <rire> Moi je vais dormir avec ma petite kitchen déjà. Tu peux pas te la repousser. On va faire mes je cabane, je vais faire rouler. Rouler. Oui. Pour moi, pour mes kitchen. Ouais. Ah. Ouais. Tu sais pas. Tu vois où on Ouais, je veux bien, s'il te Elle est bien à ta maison. Ah. Elle va pas, pas, pas Moi j'avais porté le... Il va faire une autre cabane. On reste là, on va la mettre ici. On a eu tes cousines ce matin. Ah, on va appels, hein. Elle est très Elle aura les appels, là, parce qu'elle mais tu de On va appeler les cuisines. Mais je veux porter mes la, la, la, de de la, de la là. Tu veux la mettre là on va voir. Mais tu là, pleure. les pleure. En fait, elle a besoin de câlin, Tu sais, La la pensée. Pensée. Alors viens avec toi. Alors là oui papa. Allez. Ouais, c'est toi qui veux la porter. Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi sans bouger. Sans bouger. C'est c'est la femme. Bon. Oh il sait bien faire le connard. C'est papa qui tient la tête. Ouais. Je pas. Tu lui fais un petit bisou, tu oh, sais ça pleure un peu, venir, ça. Hein. tu vois, là, ça va se calmer, retenu un bisou, ça va la calmer. Tu vois là que je mets ta main dans le dos, tu rassuré, oui, oui. oui. Je suis pris par toi. Je suis défendu par toi. Je suis il Non, je suis pas défendu. Je Je suis défendu. Je suis défendu. Je suis Je suis défendu. Je suis défendu. Je suis Je suis défendu. au marché Allez, à la tienne, allez, allez, allez, allez, allez, à allez, allez, allez, allez, allez, à la allez, allez, allez,